Quelles sont les conditions pour pouvoir se soumettre à un test du polygraphe Normalement, pour pouvoir se soumettre à un test du polygraphe, il faut avoir un âge légal, c'est-à-dire 18 ans ou plus. Aussi, il est important d'avoir une santé mentale et physique stable. Et aussi, et très important... Et une variable sans laquelle le test ne peut pas être fait, c'est que le test doit toujours être volontaire, c'est-à-dire que la personne doit se soumettre de façon volontaire au test. Il peut y avoir d'autres variables qui peuvent influencer le développement ou la réalisation d'un test. Néanmoins, ou en règle générale, ces conditions sont les seules nécessaires pour pouvoir se soumettre à un test du polygraphe. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question.